Nous sommes de retour sur Endless Winter et c'est pour une bonne raison puisque je viens de mettre la main sur le mode solo de Tabletop Simulator et que je voulais vous montrer comment il fonctionne. Vous voyez que j'ai déjà effectué la mise en place, la mienne, avec mon plateau joueur qui n'a pas changé. J'ai donc pris une carte aide au hasard, j'ai pris les ressources correspondantes qui étaient inscrites dessus. Le plateau de mon adversaire, donc l'IA, est assez similaire au mien, à deux exceptions près. La première, on voit ici qu'il a un deck de cartes solo qui vont déterminer ses actions. Ici, un deck de priorité qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver euh, sur la colonne des bonus de premier tour. Enfin, dernière petite différence, on voit que mon adversaire occupe déjà très bien le terrain sur la tuile centrale ici. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Alors tout d'abord, nous allons faire quelques généralités. D'abord au niveau du scoring final, l'IA va scorer exactement comme vous, à deux exceptions près. D'abord les pierres spirituelles qu'il aurait pu ériger lui rapporteront 6 points, quel que soit le symbole inscrit dessus, on n'en tiendra pas compte. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne marquera aucun point pour les cartes tribus qui resteront dans son deck. Les seules qui lui rapporteront des points seront celles qui auront été enterrées. Regardons de plus près de quoi est composée une carte solo. Vous allez tirer une de ces cartes pendant la mise en place de chaque âge et une suivante pendant chaque tour du même âge. Vous voyez qu'il y a beaucoup de symboles, comme la plupart des IA de la plupart des jeux, cette IA va fonctionner par un système de priorité. A savoir que sur cette carte, par exemple, l'IA favorisera l'action culture, avec donc tout ce qui en découle en dessous, mais qu'il n'effectuera cette action que si vous n'avez pas auparavant déjà pris le bonus gratuit. L'IA va toujours chercher à avoir un bonus gratuit s'il en reste disponible. Donc en imaginant que j'ai déjà fait cette action avant lui et que j'ai bien récupéré ce bonus, on suivra les flèches situées ici. Il irait donc en priorité chercher cette suite d'actions, si celle-ci était également déjà prise, en tout cas le bonus gratuit, il passerait de l'autre côté pour aller faire la chasse et enfin éventuellement la colonisation. Sachez que si toutes les actions avaient déjà donné leur bonus gratuit à un joueur, l'IA irait chercher n'importe quelle action qu'il n'a pas déjà faite. Mais assez de généralité comme ça, je pense que le plus simple pour comprendre, c'est de faire un ou deux tours et de voir comment cela fonctionne en situation réelle. Étant fair play, je vais laisser l'IA jouer en premier, je vais donc récupérer une nourriture de plus, c'est ma compensation pour être le deuxième joueur. Et nous allons tout de suite commencer le tour de l'IA. Alors nous allons sortir une première carte solo. Celle-ci c'est juste la, la carte de la mise en place du tour, et on voit qu'en bas à gauche, c'est ça qu'il faut regarder en premier, nous avons une carte Eclipse. Vous allez donc mettre une de ces cartes solo, la suivante, sur la pile Eclipse, en tout cas de côté, elle comptera pour le scoring de les bords de l'IA à la fin de cette ère Ensuite, c'est donc son premier tour dans l'air. On pioche une deuxième carte et on la met par-dessus comme ceci. Alors j'ai de la chance, l'IA est intéressé par l'action de colonisation qui est peut-être la plus complexe ou la plus riche en règles. On va la voir tout de suite. La première chose que je fais, c'est que je prends une figurine. Alors pour le coup, que ce soit chef ou simple membre de tribu, ça n'a aucune importance. Et je mets cette figurine directement sur le bonus gratuit. Ensuite, je vais dérouler ses actions. Construire un monolithe. Pour savoir où je construis ce monolithe, je vais regarder les petites flèches qui sont situées ici, donc sur la carte concernant ce tour, et je vois que je vais construire mon monolithe sur euh, la case le plus bas et le plus à gauche possible, sachant bien évidemment que l'IA, comme moi-même, cherchera toujours à construire le mégalithe, j'ai dit monolithe, pardon, le mégalith le plus haut possible. Donc Pour ce tour-ci, ce sera ici. Deuxième étape, on voit que le chef de la tribu adverse va partir en vadrouille et il va partir deux fois puisqu'on descend jusqu'en bas de la colonne de la dernière carte. Donc la case qui est turquoise est la case de départ. Donc on voit qu'ici mon chef se trouve au milieu, il va se déplacer comme ceci et à chaque fois qu'il va se déplacer sur une tuile qui est vide, il va tenter d'y déplacer un camp, de préférence un camp qui est euh, basé sur la tuile du milieu. Si ce n'était pas possible, il prendrait de préférence et les tuiles situées sur les glaciers, les camps qui sont sur les tuiles glaciers. Voilà, ceci étant fait, deuxième mouvement, je vais vers le haut, donc je vais aller déplacer ce camp. Par la suite, le bas de la colonne, finalement, il change d'avis, il fait demi-tour, il redescend ici. Souvenez-vous, il préférera toujours bouger un camp qui vient de la tuile centrale, puisque c'est celle qui ne rapporte rien et ne permet pas de construire de village. Je déplace donc un camp ici, et... Je suis censé retourner sur la tuile du milieu, mais il ne retourne jamais, donc il va sauter cette case, venir ici, et mettre encore un camp. Donc vous voyez que, en termes de colonisation, mon adversaire sait y faire, et c'est un adversaire assez coriace, puisqu'il va mettre de l'influence un petit peu partout. On verra aussi très vite qu'il peut très facilement mettre des villages, puisqu'il n'a besoin que de deux tuiles occupées adjacentes, et que lui-même euh, compte pour un campement quand il s'agit de créer un village. Son tour est maintenant terminé, c'est à moi. Alors, je vais faire un tour. Je note que j'ai l'impression que les decks de départ ont été changés, puisqu'on voit par exemple que je n'ai pioché là que des membres de tribu euh, basique. J'avais le droit de piocher une carte de plus. Donc, 6 euh, cartes sur mes 10 sont des membres de tribu basique, ce qui est quand même assez énorme. Et j'avais souvenir que j'avais plus de choix euh, dans les parties que j'ai pu faire auparavant avec, euh, avec mes camarades. Alors moi, je vais suivre mon credo qui est toujours d'utiliser euh, mon pouvoir de chef en premier. Je vais donc aller chercher l'action de chasse. En plus j'ai déjà eu un petit rhino ici, donc ce serait bien d'essayer de faire une série sympathique. On voit que malheureusement il n'y a rien qui m'intéresse pour le moment. Alors sachant que j'ai une action gratuite avec mon chef, je me demande si je ne vais pas aller chercher directement deux cartes animales. Très bien, donc je n'ai pas de chance. Qu'à cela ne tienne, je vais... Je pense choisir de payer pas mal d'actions, puisque c'est le début, et que j'en ai les moyens pour aller chercher par exemple ces deux bestioles qui répondent au joli nom de Ground Slots et que je ne pourrais pas vous traduire à la volée. Je prends donc ces deux cartes. Voilà, disons que euh, ça m'avait réussi par le passé, je vais essayer de miser sur les collections d'animaux vivants, si possible. J'ai ensuite la possibilité, souvenez-vous, euh, de retourner une carte animale pour en d'extraire sa viande, en fait, tout simplement, de tuer un animal. C'est quelque chose que je ne vais pas faire, puisque ce pas... je n'ai pas besoin de nourriture pour le moment. Et en plus, euh, bah, je vais viser les collections d'animaux. Je me demande même si je n'aurais pas dû payer une troisième fois pour prendre une troisième carte. Euh, allez, disons que je garde un petit peu de rab pour la suite. C'est déjà pas mal d'avoir dépensé 4, 4, 4 cartes en un tour. Je bénéficie de l'option gratuite, je pioche une carte en plus, très bien, c'est pas ce que j'aurais préféré, et mon tour est terminé. Alors j'avais oublié un petit élément assez crucial pendant le premier tour de mon IA, c'est que la, la carte premier tour que j'ai tirée comportait encore une carte Eclipse, donc on rajoutait une deuxième carte à sa pile Eclipse. voilà, cette erreur étant réparée. On va tirer sa carte de tour 2, et vous voyez donc que, au, fur, au fur et à mesure des tours dans la même aire, le joueur IA va faire de plus en plus d'actions. On a encore ici une carte d'éclipse, donc il enterre une carte supplémentaire. On voit qu'il va euh, probablement blinder son, sa phase d'éclipse, sa phase de rituel. Et on reprend le même scénario que tout à l'heure, il va privilégier cette fois la deuxième euh, série d'actions, qui sont les actions culturelles ici. Très bien, elles sont disponibles. Je prends mon petit membre de tribu, je le mets ici sur le bonus gratuit qui n'est du coup plus disponible, et je déroule les actions. Qu'est-ce qu'on va faire en premier On va aller chercher la pierre spirituelle qui est le plus à droite. Donc dans celles qui sont disponibles, bien sûr, nous sommes dans l'âge 1, c'est donc celle-ci. une erreur que j'avais faite pendant ma, mon explication des règles euh, du jeu classique, sur lequel je n'ai pas encore eu le temps de revenir. On prend toujours les pierres spirituelles euh, correspondant à l'ère dans, la, euh, dans laquelle on est, ou des aires précédentes. Deuxième action, je gagne un outil. Et je prends une carte culture. Laquelle me demanderez-vous Eh bien, on regarde ici, la plus en haut, la plus à droite. Je vais donc chercher cette carte culture-là, qui sert uniquement euh, pour mon adversaire à marquer des points en fin de partie. Alors, il n'y a pas d'emplacement dédié, on va la mettre ici. Troisième, troisième action, je vais gagner une idole. Alors, l'IA va toujours privilégier euh, la piste d'honneur, donc cette piste-là. D'ailleurs, j'aurais dû enlever les, les joueurs qui ne jouent pas. Tant que l'IA n'est pas devant moi sur la piste d'honneur, il ne mettra pas de point d'idole euh, sur la piste qui récompense euh, pour les, les ressources restantes en fin de partie. Donc là, l'IA tout simplement va mettre son point d'idole ici. Action suivante, il reprend encore une carte culture, donc la plus en bas et la plus à gauche. Celle-ci. Il gagne un nourriture. Et encore une carte culture, la plus en haut à gauche, celle-ci. Une belle série de pioches pour lui, un petit peu de ressources. Je pense que ça va être compliqué pour moi. S'entourer maintenant de c'est à moi. Alors, est-ce que j'aurai un intérêt, moi, à aller ici euh... Éventuellement, oui, ça me permettrait de renforcer un petit peu mon deck et puis euh, de miser sur les, les enterrements, puisque pour l'instant, c'est une des, des actions qu'il n'a pas priorisé. Je pense que je vais faire ça. Alors, je vais payer deux actions. J'oublie de défausser mes actions sur le tour précédent. Vous m'en excuserez. Et je vais aller chercher. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller chercher une carte qui va me donner une action pendant l'éclipse, parce que finalement, je me suis assez vite défaussé. Euh... Je pense que là, en termes de, vu les cartes que j'avais, en termes d'éclipse, de toute façon, j'ai trop, trop brûlé de cartes pour pouvoir euh, remporter cette phase. Ce qui pourrait être intéressant, du coup, ce serait plutôt d'aller chercher euh, des ressources, par exemple. Donc, on va aller chercher un crafter. Un seul, s'il vous plaît. Voilà. Et éventuellement, bah, je le garderai pour, aller, euh, pour le mettre euh, sur ma pile, ici. Ou alors, tiens, attendez, on va faire autrement. On va quand même prendre celui-là. Et on va mettre notre dernier pion tout à l'heure ici. Et on va essayer de prendre l'avantage comme ça, pour prendre le premier tour. Ensuite, je peux payer un outil pour enterrer une carte. Ça par contre, je vais le faire, puisque j'ai un outil. Et je vais enterrer un de mes joyeux de riz ici. Enfin, je peux enterrer une nouvelle carte et avancer sur la piste d'idole. Je vais essayer de ne pas trop me faire distancer sur cette piste-là. Et je vais enterrer une nouvelle carte voilà, cette fois je n'oublie pas de défausser les cartes restantes. C'est donc au troisième tour de l'IA. Dernier tour de cette ère. De Cette, euh, Oui, de cette R. Alors cette fois j'ai la chance, il ne pose pas de carte Eclipse. oui, cette petite icône euh, là en bas. Donc tant mieux pour moi. Et il va privilégier la chasse. Alors le bonus est déjà pris, mais l'IA n'a pas encore utilisé son action de chasse, donc il va tout simplement la prendre. Que va-t-il faire Il va d'abord gagner un outil et un nourriture. Ensuite, il va piocher une carte animale, donc celle qui est le plus à droite et en haut, donc celle-ci, et en révéler une. Ah, celle-là, elle m'arrange bien. J'aurais bien refait un tour. Ensuite, il va encore gagner un nourriture et piocher une carte du deck. Ensuite il va refaire deux fois la même action, prendre une carte animale et en révéler une. Donc il commence par la plus en bas à gauche, donc celle-ci. Et ensuite il ira chercher la plus en haut à gauche, donc celle-ci. Alors j'ai l'impression qu'il y a va très très vite quand même dans ses gains de points. Et je me demande si je ne vais pas être rapidement puni. Je suis pas certain de finir la partie parce que ça n'aura peut-être pas d'intérêt... Pour vous, à moins de, justement d'évaluer cette difficulté. En tout cas, j'ai l'impression que là, pour l'instant, euh, il est pas mal parti. Voilà, donc son tour est terminé. C'est mon dernier tour et j'ai fait le choix, euh, que j'espère ne pas regretter, de mettre mon dernier membre de tribu ici. Ça me permet de repiocher une carte. Et puis, ça permettra donc de gagner de bords de force de travail euh, pendant mon éclipse. Voilà, mon tour est terminé, je vais donc préparer mon rituel. Et là, sans surprise, je vais enterrer les deux, parce que ça, ça va me donner une ressource en outil. Ça, ça va me permettre d'essayer de prendre le premier tour. Oups. Je les pose ici. Alors, le fait de les poser face cachée a beaucoup moins de sens, évidemment, contre une IA. Et là, pour moi, c'est complètement terminé. On va maintenant dérouler la phase de rituel, de manière tout à fait classique, en regardant deux choses. D'abord, on va regarder la valeur des cartes Eclipse préparé par mon adversaire cette valeur elle est en haut à gauche donc on a un point alors déjà on voit qu'il prend un point de victoire avant toute chose il a donc disais-je un point de victoire, deux points de victoire plus le symbole de la carte qui est le plus haut donc deux points et demi enfin pas deux victoires pardon, deux points et demi de force de travail comparé à moi bon bah, du coup j'ai même un petit peu overkill puisque j'avais déjà deux points avec mon meeple situé ici 2 points 3 points et demi 4 5 et demi donc ouf je suis premier joueur j'ai remporté cette phase de rituel je vais donc en appliquer les conséquences comme d'habitude je passe donc premier joueur je peux donc poser un mégalithe. Alors j'ai souvent tendance, vous êtes, vous en êtes peut-être rendu compte, à dire monolithe au lieu de mégalithes, je ne sais pas pourquoi. Euh, y a, la plupart du temps j'essaie de, de couper et de me corriger, mais parfois je me rends compte trop tard. Je pense que vous avez bien compris l'idée, je l'espère. Alors donc je oublié de, de les poser sur les cases de départ. Euh, je pense qu'on va essayer de miser sur de la nourriture peut-être pour pouvoir faire plus d'actions. Donc on va partir plutôt de ce côté-là. Alors, un point que je n'ai pas mentionné, c'est que l'IA ne pioche jamais de cartes, Évidemment, puisqu'elle n'a pas de main, elle ne saurait pas quoi en faire. De toute façon, elle est bien assez occupée à m'écraser comme ça. On voit qu'il y a donc des choses à remplacer et que si je dois piocher une carte, c'est ici, ou que je devais, par exemple, piocher une carte culture que je ne pouvais pas, je le remplacerai par le gain d'un outil. Donc ça, c'est fixé avec cette petite carte ici. Il va donc gagner un outil, puisque je vous rappelle que la deuxième place permet de piocher une carte au début du tour. J'effectue ensuite les actions sur ma carte de tribu, donc je gagne ici deux outils et ça... Ça va me mettre bien utile au tour suivant. En termes de gains sur les plateaux, on n'a pas placé assez de choses hein, pour gagner euh, des cartes à piocher ou bien des idoles qui sont en dessous ici. Donc euh, cela n'aura pas d'effet. Par contre, ce qui va avoir un effet, c'est la domination de territoire. Et là, on voit que je suis très très très en retard. Alors, pendant l'éclipse, qu'est-ce qu'il va récupérer Ce bon monsieur, il va nous récupérer une idole ici. Donc il n'est toujours pas devant moi sur la piste d'honneur, donc il va insister sur la piste d'honneur. Et on voit qu'à côté, il récupère également encore une idole. Parfait. Alors, cette fois, il est devant moi. Il va donc augmenter cette piste-là. Nous pouvons passer maintenant à l'entretien. Donc, avancer ici mon petit marqueur. Chacun récupère ses nipples. Alors, je les empile. Hein, ça fait un peu art du cirque, mais ça tient. Donc, c'est parfait. Bon, là, ça va peut-être un petit peu moins bien tenir. Vous allez remélanger toutes ces cartes-là, puisque la pioche... Ah, on ne peut pas. On ne peut pas. Ah, on peut vraiment pas. J'ai un petit peu une malédiction des jeux cassés en ce moment, j'ai l'impression. On va les remélanger, en tout cas les remettre sur la pile une par une. On a, on a, je crois, 15 cartes. Oui, c'est ça, 16 cartes. Donc Il faut les remélanger à chaque fois, bien sûr, histoire d'avoir un petit peu de variété. Même si je suis premier joueur, on va tirer d'abord la carte de mise en place de tour de mon adversaire pour vérifier qu'il ne place pas déjà une carte sur la pile Eclipse, ce qui n'est pas le cas et ce qui m'arrange très bien. Je joue donc mon tour. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant euh... Je pourrais essayer d'aller coloniser un petit peu. Parce que euh, prendre par exemple les points de victoire ici, euh, comme je vous l'avais dit, c'est des points qu'il est important de prendre au début. Parce qu'après, ça n'a plus grand intérêt. Sachant que de toute façon, je suis convaincu que je vais me faire ratatiner en termes de colonisation vu la vitesse de déplacement de mon adversaire. Pour peu que euh, j'ai des tirages répétés sur la, la colonne colonisation, je vais me faire écraser. Je pense que ça vaut le coup de le tenter une fois quand même. D'autant que souvenez-vous que si j'ai pris le bonus gratuit, il sera moins tenté d'aller sur cette ligne d'action là. Donc c'est celle que je vais choisir. Alors avant ça, tiens j'ai oublié, on va repiocher 5 cartes. Je n'en ai que 3, donc ici je mélange, je reprends 2. Oh, pas que j'oublie de regarnir aussi un petit peu mon deck, parce qu'avec tout ce que j'ai enterré, je vais vite me retrouver à sec. On voit que j'ai un petit peu plus de cartes, j'ai le fameux Altar qui me, qui me plaît tant, hein, qui permet de construire des, des mégalithes à foison, donc ça je pense que je vais aussi en abuser. Alors ce ne sera pas ce tour-ci en tout cas, donc je vais plutôt me focaliser là-dessus. Alors je vais utiliser mon Brave, mon Brave me donne deux actions, donc je vais faire une fois posé, une fois déplacé. Et pour un de nourriture, je vais même déplacer une deuxième fois, comme ça chaque camp pourra bouger. Donc j'en mets un ici et un ici. Voilà. Et ce que j'aimerais bien éventuellement, c'est peut-être d'aller même chercher le mégalith. Mais je vais éviter de faire l'erreur du premier tour, de, de brûler trop de cartes trop vite et essayer de me préserver pour l'éclipse. Parce que les, les gains de l'éclipse sont, euh, vous le savez, un, assez importants. Et je pense que face à une IA aussi agressive, en plus, on est quasiment obligé, enfin obligé, j'exagère peut-être, fortement tenté de mettre un, un jeton ici pour avoir un, un bonus d'éclipse. C'est donc à mon adversaire. Il va prendre sa carte... Euh, oui, alors attendez, je vais peut-être un... finir mon tour avant, ce sera plus pratique. Euh, faire un village, je ne peux pas, et j'ai le droit d'en poser un nouveau et d'en déplacer encore un. Donc j'en pose un ici, et je vais en déplacer, je pense comme je l'ai dit, un ici. C'est donc maintenant au tour de mon adversaire. Mon adversaire va privilégier la chasse. Bon, alors là, ça devient, je pense, un concurrent sérieux en termes de chasse. Puisque ça fait deux tours qu'il pioche à foison. Alors, il va gagner un outil, une nourriture. Il va prendre la carte qui est le plus en bas à gauche. Donc, celle-ci, un deuxième argent à vis. Il faut que je fasse en sorte de les séparer un petit peu pour qu'on voit qu'il y en a deux. Il va ensuite révéler une nouvelle carte. Il va regagner une nourriture. Et prendre une nouvelle carte. Alors celle-ci, ce sera celle de... qui sera en haut à droite. celle-ci. Voilà. Et il ne la remplace pas, par contre. Non. Voilà, son tour est terminé. C'est à moi. Qu'est-ce que j'aimerais faire Alors, j'ai oublié de placer son, son jeton ici. Alors, est-ce que je n'aurais pas quelques cartes culture intéressantes à aller chercher éventuellement On voit qu'ici, c'est une carte qui va me permettre d'enterrer qui va me donner un point de victoire. Ici beaucoup de ressources, elle est toujours sympa, celle-là aussi. Euh, bouger plusieurs camps, ou en tout cas bouger trois fois, euh, trois fois des camps. Je pense que le repérage est pas mal, un petit peu de nourriture. celle-ci qui me paraît de piocher. Non, je pense que je vais prendre celle-là qui a donc le, le token de, de réduction. Elle me coûte un de moins puisque c'est une carte qui, qui restait du de l'ère précédente. Alors on partirait sur euh, la culture, sachant que malheureusement donc, mon chef est spécialisé en chasse et que euh, bah, le bonus de chasse est déjà pris. Alors je verrai si euh, j'y vais quand même, mais en plus ça, le faux est très réduit en termes d'animaux, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Je pense qu'on va passer là-dessus pour, pour ce tour-ci, cette cet air-ci en tout cas. Donc pour 2 au lieu de 3, je peux prendre cette carte culture là qui me plaît bien, celle-ci. On voit que euh, voilà, je suis pas loin encore de me retrouver à sec pour le pour la, la, la phase de rituel. Mais que cette carte-là, je vais l'avoir dans ma main. Ah, ceci attend, ce n'est pas celle-ci que je mettrai, euh, je mettrai pour l'éclipse. Hein. Voilà, donc je vais récupérer celle-là, très bien. Ensuite, je peux aller chercher une pierre spirituelle. Donc toutes les pierres jusqu'ici. Tout ça. Est-ce que quelque chose pourrait m'intéresser Ça, c'est pour les mégaliques qui seraient en hauteur. Euh, ceci est-ce que je vais essayer d'aller quelque part Où est-ce que j'ai de la prairie la prairie est loin la prairie est loin je pense que si je veux me faire un village ici j'aurai peut-être euh, possession de une tuile de glace pas extraordinaire hein, très clairement je peut-être la prendre quand même histoire de prendre quelque chose qui, parce que ça ça ne me rapportera rien je n'en suis pas assez convaincu je vais partir sur celle-là et je gagne en récompense le fait de pouvoir enterrer une carte. Sachant que c'est un petit peu la course là, sur les idoles, donc il me faudrait vraiment un, un avantage significatif là pour, euh, pour que ces enterrements vaillent vraiment le coup et que je puisse scorer sur ce, cette charte-là. Action suivante, je prends donc mon outil et je pioche une carte. Mon tour est terminé. Deuxième tour de mon adversaire maintenant, alors on voit qu'il va directement mettre sa première carte sur la pile d'éclipse et qu'il va prioriser euh, la troisième file d'action, la colonisation, seulement elle est déjà prise. Donc normalement ce qu'on fait, c'est qu'on va suivre la flèche qui est ici, donc il va aller à gauche mais cette action là elle a déjà été faite également bon là de toute façon comme il n'y a plus qu'une action possible on sait que c'est cette action là qu'il va faire il va donc partir sur les actions de peuple alors qu'est-ce qu'il va me réserver cette fois-ci il va déjà mettre une carte encore sur la pile Eclipse. parfait façon de parler il y a une icône qu'on n'avait jamais vue alors là tout simplement il va enterrer la première carte de sa pioche ici que je n'avais peut-être pas mélangée. voilà il va enfin commencer à rentabiliser le fait d'avoir investi des idoles sur la piste d'honneur en parlant d'idole, il gagne une idole. On voit qu'il est en avance sur moi ici, donc il va monter ce marqueur-là. Ensuite, il enterre encore une carte. Une seule. Hop Ah, ça ne s'emboîte pas bien. Il gagne un outil et il enterre encore une carte. Donc là, c'est la grande cérémonie d'enterrement, visiblement. Tout le monde enterre et son tour est terminé. Dernier tour pour moi, et là grand dilemme, hein. est-ce que vraiment je veux essayer de le battre sur l'éclipse, sachant qu'il a déjà mis deux cartes Alors je me dis que bon, ces cartes en moyenne elles valent un demi-point euh, de, de labor, hein, de, de travail en moyenne, c'est ce que dit livret. donc c'est pas excessif et que peut-être en mettant mon, mon pion ici ça pourrait suffire. Le problème c'est qu'à chaque fois bah, je me prive d'une action ici euh, sur le plateau principal, c'est peut-être pas idéal non plus. Du coup, je suis en grande hésitation. Qu'est-ce qui pourrait me convenir le mieux Est-ce que je continue à essayer d'envahir de, peut-être un petit peu Parce que là, j'ai 1, 2, 3. J'ai exactement la nourriture pour créer un village. Je pense que déjà, je vais jouer avant toute chose ma carte culture. Et construire un mégalith. Ça, c'est quelque chose qui est à faire au moins une fois par... Euh barère à mon sens. Euh, donc, je vais la poser, je pense, ici, pour gagner encore plus de nourriture. Ouais, c'est peut-être pas mal, ça. 1, 2, voilà. Du coup, ça me permet... Je pense qu'on va sacrifier l'éclipse pour cette fois. Quoique, j'ai aussi cette carte là que je peux jouer, qui me permet de poser un camp, et d'en déplacer un et de gagner une nourriture. Je commence par la nourriture. Donc je pose un camp, j'en déplace un. Alors là vous voyez que je ne peux pas construire de village malheureusement puisque c'est ici. Euh, le, il faut qu'il y ait un nœud de 3 avec euh, donc un petit rond central qui les réunit. Ceci étant, si je prends mon action village, et je pense que c'est ce que je vais faire en sacrifiant le, la phase d'éclipse, je vais pouvoir arriver à mes fins. Donc je vais le poser ici. Je vais poser... Euh ah. Pas trop envie de sacrifier trop de nourriture en même temps, même cette carte-là me permettrait d'aller chercher une carte en plus, une carte tribu en plus. On va y aller un petit peu au lead. Je. Bah non, je ne peux plus la jouer. J'ai déjà joué deux cartes culture. Et là on voit qu'en plus, si je perds, il me faudra que je paye deux nourritures pour avoir une action de travail. c'est cher payé. Hein. Je pense que je vais uniquement utiliser cette carte-là pour avoir une action, pour pouvoir déplacer un village, ici. Euh, non, pardon. Euh, ah ouais. Bon, bah ici, je vais perdre les points de victoire, pour avoir donc, euh, dans le but de construire ce village, ici. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux Est-ce que ça, c'est pas mieux Non, les mégalithes c'est la vie. Allez, on reste comme ça. Je descends d'une case, je paye trois nourritures. 1, 2, 3... Je récupère ces trois villages, alors ça c'est un petit peu long en termes de manipulation parce qu'il faut les reprendre un par un pour les remettre bien dans les petits slots. Et je pose un village. Voilà, j'aurais au moins fait ça pour essayer de contrer sa grande colonisation. Alors, pas d'action gratuite pour moi, c'est bien dommage. Et j'en arrive à ma phase d'éclipse. Alors je pourrais donc sacrifier cette carte culture qui voudrait un demi-point de victoire. Euh, je pense qu'au mieux, avec beaucoup de chance, je ferai ex avec lui. Donc, je pense tout simplement qu'on va laisser tomber l'éclipse complètement. Parce ce qui, thématiquement parlant, n'est pas, euh, pas très glorieux, bien sûr. Vis-à-vis hein. -vis de mes croyances et de mon peuple. Dernier tour pour mon adversaire. Alors, il ne pose pas de carte sur la pile éclipse. Ça ne se sera pas joué à grand-chose. J'aurais peut-être pu jouer un petit peu mieux, mais... Euh... Voilà, dans le feu de l'action, j'ai pris des décisions que je regretterai peut-être un jour. Un jour prochain, d'ailleurs. On voit qu'il va privilégier d'abord le peuple. Mais il a déjà fait une action de peuple. Donc, ça ne l'intéresse pas. On va donc aller voir de quel côté. Côté gauche. Côté gauche, donc, action de chasse. Action de chasse, on voit qu'il l'a prise également. Côté gauche également, donc il va faire une colonisation super. Il va donc ruiner tous mes plans. Il va d'abord poser... Alors, on va poser d'abord notre petit chef qui est à l'envers, ici. il y avait du monde pour la colonisation, ce coup-ci. Il va donc poser un mégalith. Il va le poser, je regarde, le plus en bas à gauche possible. Donc, par rapport à la tuile, ici, ce serait... Alors, c'est la première flèche qui, qui fait foi, donc sa, sa première flèche, elle est, on est d'accord, en bas. Donc, le plus en bas possible par rapport à ce qu'il peut faire, c'est ici. Et il va directement aller enterrer une carte. Par la suite, il va enterrer une carte. Euh, non, autant pour moi, on n'est pas sur le bum. Bon... On est ici. Il va se déplacer d'une case. Donc en sautant, comme je vous le dis, à chaque fois. En déplaçant un camp avec lui, s'il le peut. Et il le peut. Il va ensuite fabriquer. Un... Enfin, fabriquer. Fonder un village. Comme je vous l'ai dit, il suffit d'avoir deux tuiles adjacentes pour fonder un village. Ça tombe bien ici, il a deux camps adjacents, il va donc pouvoir construire le village ici. Petite règle particulière, cette action de construction de village ne sera effectuée qu'à la fin, une fois qu'il a réalisé toutes ses actions, donc quelque part, on la met de côté. Je me déplace ensuite. Donc, d'une case, on le voit ici, hein, une case en haut à droite, j'emmène un village avec moi, de préférence venant d'un glacier. Une vers le haut, alors s'il va vers le haut... Il fait le tour de la terre et il arrive ici. Donc là, il ne va pas pouvoir aller chercher de village, euh, en tout cas en placer. Mais il peut essayer d'en rapprocher un. Donc De préférence, venant de la tuile centrale, il va déplacer un village ici. Donc Il va essayer de contester mon, mon autorité. Déplacement suivant, je vais ici. Déplacement suivant, je vais encore une fois ici, avec mon camp toujours. Et enfin, construction de village. On a de, donc deux constructions, constructions de village. La chance pour moi, c'est qu'il n'a plus aucun si, Il lui reste un emplacement éligible qui est ici. Donc, il ne pourra construire qu'un village sur les deux. Et ça, c'est tant mieux pour moi. Donc, tous ces camps retournent au centre. Il va poser donc un village. Alors, on voit qu'il y a du coup deux cercles qui seraient éligibles. On va regarder pareil. Donc, ce sera le plus en bas. Donc, ce sera celui-ci. Il va poser un village ici. Ce qui n'est quand même pas négligeable, il a toujours une influence raisonnable et pas mal de bonus, on le voit au moment de l'éclipse. Toutes les actions ont été résolues, cette fois je vais penser à dépasser le petit marqueur sur la phase éclipse. Et bon, il y a assez peu de suspense puisque j'ai un glorieux 0 point sur cette phase de rituel. Et que mon adversaire a un demi, un demi, vous voyez j'aurais pu, j'aurais pu. Tenter l'exéco en sacrifiant cette carte mais euh, je vais la jouer euh, au prochain tour alors ce n'est pas tout puisque il va récupérer ici deux points de victoire ici encore deux points de victoire ça lui fait quatre points on en arrive à 5 il devient donc premier joueur il place un monolithe alors on va se référer ici donc le plus en bas à gauche possible un mégalith le plus en bas à gauche c'est ici il va piocher deux cartes mais il ne le fera pas donc il va prendre deux outils mais il ne peut en prendre qu'un, donc en dessous des outils, qu'est-ce qu'on a Un nourriture. J'espère que vous avez suivi. Il ne peut pas piocher de cartes, donc on remplace par des outils, mais comme il ne peut prendre qu'un outil sur les deux qu'il a gagné, on va chercher la valeur en dessous. Sachant que je n'ai aucun bonus sur mes cartes, puisque je n'ai posé aucune carte, on va aller passer directement à la domination du territoire. Et là, on va voir que chacun récupère un petit peu quand même. Alors lui, il va gagner déjà deux nourritures, ici. Une idole, Ici. Donc il est en avance sur moi, donc il continue à faire monter cette piste-là. Je vous rappelle qu'il doit toujours privilégier la piste d'honneur s'il a du retard dessus. Il gagne un point de victoire. Ici, encore une idole. Et enfin, ici, un mégalith. Donc encore une fois, le plus en bas et le plus à gauche donc le plus en bas prime sur le plus à gauche donc il va gagner 3 euh, alors non, j'ai dit une bêtise puisqu'il doit toujours les passer les plus élevés possible c'est moi qui vous l'ai dit donc en fait il aurait dû passer celui-ci ici et le deuxième ici il va toujours essayer évidemment de les empiler le plus haut possible pour faire le plus grand score voilà donc ça ne change rien à, à l'attribution des scores, heureusement alors moi je vais quand même récupérer quelque chose aussi, je vais gagner 2 points de victoire ici et un outil, bon c'est pas aussi glorieux j'en conviens mais c'est toujours ça de prix. On va ensuite réassortir les, quatre, les cartes animales, ce que j'ai fait un petit peu tardivement tout à l'heure, on va aussi réassortir les cartes de culture, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, ou leur valeur réduite de 1, les quatre autres sont défaussées, puisqu'elles n'ont visiblement intéressé personne, et on passe aux cartes d'air 2 en plus. Les illustrations, malheureusement, ne sont pas encore terminées. Je pense que ce sera euh, ce sera aussi joli que le reste. Hein. Je suis pas inquiet là-dessus. En regardant nos plateaux joueurs, on voit également qu'on a des bénéfices ici, grâce à ce qu'on a pu poser. Donc moi, je vais piocher une carte de plus. Donc au lieu de 5, j'en piocherai 6. Alors là, il n'y en a qu'une. Donc on va remélanger toutes celles-ci toutes celles et en piocher 5. Mon adversaire, lui, a le droit à une idole. Donc même principe. Il privilégie euh, cette piste puisqu'il est en avance sur celle-ci. Et il pioche une carte. Alors, quand il pioche une carte, il gagne un outil. Mais il est déjà au maximum, donc il va gagner une nourriture. Nous remélangeons ensuite toutes ces cartes. Vous avez maintenant une bonne idée du fonctionnement du mode solo de Endless Winter. Je ne vais pas aller plus loin parce que, euh, premièrement, je sais que je vais perdre, mais de très très loin. Et en plus, euh, l'idée était surtout de vous expliquer le fonctionnement de ces cartes. Maintenant que vous l'avez compris, vous pourrez essayer par vous-même. A euh, titre personnel, je trouve que le, ce mode solo fonctionne bien pour la simple raison qu'il euh, y a peu de réflexion à faire. Euh, les manœuvres de l'IA sont finalement assez simples. On sort les cartes, on voit tout de suite ce qu'on a à faire et on ne perd pas deux heures finalement à dire alors oui, si et seulement si, l'IA fera ceci par rapport à cela. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal en fait avec pas mal de, de modes solo sur, sur des jeux de, de, de plateau c'est d'avoir à, à faire des déductions ou à faire trop de réflexions sur, euh, sur les actions. Là, on voit que euh, c'est assez évident. On a juste à suivre une colonne, alors l'inconvénient, le, le revers de la médaille, c'est que j'ai l'impression quand même euh, qu'il piétine pas mal. Là, euh, à comparer, il a enterré, je pense, autant de cartes, plus de cartes que moi, il est en avance sur les deux pistes idoles. alors je dis pas que j'ai très bien joué. Hein. Euh, ici, il a une pierre spirituelle qui va lui rapporter 6 points, il a une collection d'animaux qui est raisonnable, en tout cas équivalente à la mienne. Il a un avantage sur moi sur les mégalithes, il a un avantage mm, très léger sur l'occupation du territoire, finalement on voit qu'il a l'avantage partout. Et je me demande euh, si ce mode-là ne va pas être un petit peu trop exigeant pour les joueurs comme moi, hein, qui découvriraient le jeu très humblement, parce que finalement, euh, j'ai l'impression qu'il ouais, qu en fait beaucoup quoi par rapport à moi. Ceci étant, je manque aussi sûrement d'expérience, et cette, cette partie à chaud n'a peut-être pas été la plus optimisée pour ma part. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à vous faire une décision. Pour moi, ça renforce le fait que c'est un jeu... Euh, qui vaut, le fait, qui vaut le coup d'être backé, euh, je garde mon pledge, et je vous recommande de faire le même si vous avez, euh, l'idéal quand même c'est d'avoir un petit peu de public, et ne pas le, le, le prendre uniquement pour le mode solo, parce que c'est un jeu à la fois accessible, et malgré tout avec une grande, grande profondeur, et qui reste assez fluide, assez fun, donc voilà, je maintiens mon opinion, je vous souhaite une bonne journée, une belle découverte, hein, ce mode est disponible, vous pouvez y aller, et je vous dis à très bientôt